Bonjour, et ben moi c'est Thomas, euh, je suis un ancien obèse, euh, je pesais 147 kg il y a trois ans, j'ai bénéficié d'une sleeve en février 2020, perdu euh, une soixantaine de kilos, je me suis mis à, au sport, un petit peu plus, un petit peu plus, et maintenant au sport d'endurance. Et aujourd'hui euh, je suis quelqu'un qui se lance des défis, qui aime euh, bah, se dépasser, profiter de la nature, profiter des amis, les mondes, partage. Et là, bah, on s'est lancé avec, euh, avec plusieurs amis, euh, François, Gary, Julien, Arnaud, Marie, pour une euh, traversée euh, du Jura sur les traces de Stéphane Brognard. Euh, la traversée fait 185 km, 7500 mètres de dénivelé. Et on va essayer de parcourir, parcourir ça en 35 heures. Alors pourquoi bah Pour dire que l'obésité, ce n'est pas une fatalité. Et qu'en se donnant un petit peu les moyens, en essayant de, de sortir de sa zone de confort, en essayant de, de se dépasser, et bien on arrive à faire des belles choses. Alors qu'on fasse 2 km en marchant, 3 en marchant, 4, 5 en courant, 10, 15, 20, pas besoin d'aller jusqu'à faire 185 km pour, pour sortir de cette zone et pour avancer. Et j'encourage tout le monde à travers ce projet et bien à sortir de sa sédentarité et à se faire plaisir dehors. Pour ce projet, on a la chance d'être accompagné par Brooks. Happy Run, le vrac à Besançon euh, ainsi que Nature Running à Macon, la Planète Trail, l'Instant Outdoor et euh, toutes ces personnes euh, qui nous font confiance euh, de près ou de loin, euh, qui nous accompagnent euh, pour mettre à bien ce défi et que je remercie énormément. Alors euh, ce week-end on va quand même euh, traverser des épreuves euh, un petit peu euh, difficiles. Euh, le parcours donc on a pris une trace euh, bah, que je connais euh, on va dire euh, sur une carte mais que je connais pas euh, sur la réalité du terrain donc on part euh, dans l'inconnu c'est l'aventure c'est génial on va traverser une nuit, voire un petit peu plus. Euh, donc, il va falloir euh, qu'on apprenne à s'habituer. Et euh, ben moi, sur l'aventure avec euh, avec mon estomac réduit, euh, c'est tous les problèmes de nutrition euh, qu'il va falloir euh, qu'il va falloir assimiler et, et pouvoir euh, avancer euh, au mieux. Mais euh, bien entouré avec euh, avec le, le mental, euh, on va y arriver. À l'issue euh, de cette traversée du Jura, on, euh, on va créer un film euh, justement sur cette euh, sur cette aventure. Euh, un film qui aura pour but euh, de faire des conférences pour parler de, du parcours. Alors, pas forcément du parcours sportif et, euh, et de, de la traversée qu'on a fait, mais surtout de, de tout ce qu'on rencontre dans ces, dans ces moments durs et de ce qu'il faut surmonter pour euh, réussir euh, à arriver à ces objectifs. Et euh, voilà, on fait un film euh, qui sera créé par euh, Pierre-Antoine et euh, qui nous permettra de derrière faire des conférences euh, autour de, de l'obésité et du dépassement de soi.